Comment passer en voix de tête Un exercice rigolo pour hommes et pour femmes. On va voir ça tout de suite aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. et euh, ben, J'aide les chanteuses et les chanteurs à euh, mieux chanter au quotidien. Alors, juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien sur la petite cloche de notification pour euh, recevoir les, les nouvelles vidéos et euh, reste surtout jusqu'à la fin parce que j'ai plein de surprises à t'annoncer. Alors, chanter en voix de tête, euh, c'est très à la mode. C'est vrai, c'est très à la mode et euh, ben, c'est cool si tu veux de, de pouvoir euh, utiliser ce mode vocal, ce type de son parce que c'est vrai que voilà, si, si aujourd'hui tu ne sais pas le faire et que tu restes bloqué entre guillemets, euh, dans les autres voix, bah c'est quelque chose qui va manquer à ton, à ton panel. Donc, c'est bien de, de, de pouvoir gérer cette voix de tête. J'avais fait d'autres vidéos sur la, chaîne YouTube, euh, sur la chaîne YouTube avec des exercices euh, plutôt acoustiques pour basculer sur la voix de tête. Là, ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est un petit exercice tout simple, un petit exercice d'imitation tu vas le voir qui va, qui va t'amuser, mais qui va peut-être te permettre de tout de suite arriver à la, à la voix de tête. Alors, si tu es un homme par exemple, euh, ça va être très simple. Ça va être euh, dans l'idée de vouloir imiter, tu sais, des fois au théâtre, euh, tu as des hommes qui sont déguisés euh, en femmes pour faire le rôle d'une femme et, euh, et, et du coup, ils s'amusent à prendre la voix d'une femme. et En fait, quand ils font ça, sans s'en rendre compte, ils utilisent la voix de tête. Par exemple, si je le fais maintenant, je dis ⁇ Oh là là, attention, ok !⁇ Tu sais, comme dans une pièce de théâtre, euh, ⁇ Où est passé euh, le monsieur qui était là ?⁇ Ok, il est parti, bon, d'accord ?⁇ Et je prends cette voix, euh, c'est euh, comme une voix, du coup, qui est, qui est, qui est plus aiguë. Alors, ce n'est pas une vraie voix féminine, tu vois, mais quand un homme essaye d'imiter une voix féminine, bien, en fait, il, il va utiliser la voix de tête. Donc ça, ça peut être très intéressant pour toi, euh, de t'amuser comme ça à imiter, parce que tu n'as pas besoin de te, te casser la tête, à te dire qu'est-ce que je fais, est-ce que ma langue fait quelque chose, est-ce que mon larynx fait quelque chose. Donc parfois, l'imitation, ça peut être le plus rapide. Même si je sais que certains profs de chant diront... Oh Antoine, l'imitation, quand même, ce n'est pas, pas très technique comme conseil. N'empêche que si je fais ce son et que tu l'imites, tu vois là, je, pars, je prends ma voix de fille, je parle avec cette voix-là et en fait, ben là, je suis en voix de tête et si je chante avec ça, j'ai ma voix de tête. Ce qui peut être très sympa. Euh, donc voilà, si l'imitation, ça marche, eh ne ben, te casse pas la tête avec 36 000 exercices, prends l'imitation. Maintenant, si tu es une femme, quelles sont les femmes qui utilisent énormément la voix de tête Eh bien, ce sont les chanteuses lyriques. Les chanteuses d'opéra, les chanteuses de musique classique, elles utilisent la voix de tête, ça fait partie du style. Du coup, tu vas pouvoir t'amuser im à imiter. Je ne sais pas si tu, euh, si tu lis Tintin, mais tu sais, il y a la, la Castafiore qui est cette chanteuse lyrique et euh, dans les adaptations qui en ont été faites, elle parle un peu comme ça. Oh mon Dieu Tintin, que se passe-t-il elle, elle prend ce, ce type d'accent ou bien tu sais, des fois les chanteuses, quand on veut imiter les chanteuses d'opéra. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Et si tu es une femme et que tu t'amuses à imiter ce type de son, eh ben, tu vas te retrouver en voix de tête. Du coup, ça va te permettre toi de développer des sensations, de dire ah tiens, oui j'ai l'impression, ou j'ai l'impression d'imiter un tel ou telle personne. Et en fait, on s'en fout de comment tu trouves le truc, tu vois. Si toi tu penses, euh, je sais pas, à, à, à une chanteuse ou à une caricature et que ça te permet d'obtenir ce son, euh, le son que je viens de te faire là de voix de tête, eh ben, c'est OK, c'est génial, Voilà, tu seras, tu seras dans ta voix de tête et euh, bah ça, tu vas pouvoir ensuite utiliser cette voix pour chanter. Donc, tu as compris que tu sois un homme ou une femme, tu peux tout à fait chanter en voix de tête. Tout le monde peut chanter en voix de tête, il n'y a pas de, de restriction. Des fois, des gens me demandent Ah oui, mais moi je n'ai pas de voix de tête, on m'a dit que je n'avais pas de voix de tête, euh, donc ça ce n'est pas vrai. Et d'autres personnes, on leur dit des fois euh, Ah oui, mais toi tu ne peux chanter qu'en voix de tête. Et ce n'est pas vrai non plus. La voix de tête, c'est juste un mode un d'utilisation mode de la voix. Et là, je viens de t'expliquer une petite astuce pour hommes ou pour femmes pour euh, trouver rapidement ce, ce mode. Alors. Euh, ça, on parle voilà juste d'un mode. Tu sais, chanter, ça comporte plein de choses, euh, ne serait-ce que de commencer par s'échauffer par exemple. Peut-être qu'aujourd'hui, ce, ce qui te bloque en fait euh, dans ta voix de tête, c'est que tout simplement, tu n'es peut-être pas tout à fait échauffé et du coup, eh bien, ta voix, elle se comporte comme quand tu parles et quand tu parles en général, on ne parle pas que la voix de tête justement et du coup, bah, le fait voilà, d'assouplir ta voix, de l'échauffer, ça va te permettre euh, peut-être d'accéder plus rapidement à la voix de tête avec l'exercice que je t'ai expliqué là. Alors, si tu veux recevoir euh, l'échauffement que j'ai préparé pour toi, c'est un échauffement que, que, je, que je donne aux pros euh, pour faire juste avant de monter sur scène. Si tu veux le recevoir et bien clique dans le lien qui est dans la description et euh, tu recevras ça directement euh, à l'adresse mail que tu indiqueras. Alors du coup, mets ta vraie adresse mail parce que si tu mets une adresse, il y a des gens qui se font une adresse comme ça pour les pubs, bah, le problème c'est qu'après tu ne vas pas recevoir du coup le, le, la vocalise. Donc c'est un petit fichier MP3 que tu pourras télécharger, écouter ça sur ton téléphone ou sur ton ordi. Et euh, Je ne vais pas t'envoyer que ça. Dans les jours qui viennent, je vais t'envoyer une formation, une formation sur euh, comment, une formation complètement gratuite sur comment développer ta résonance comment faire résonner ta voix, bien faire vibrer les choses. Donc ça, c'est cadeau. Je vais te l'envoyer ça aussi dans les jours qui viennent. Donc euh, voilà, inscris-toi juste en dessous euh, dans le lien qui est dans la description. Moi d'ici là, eh bien, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao